Michel, bonjour. Bonjour. Prends bien le micro, hein, Michel, c'est On t'entende bien. Euh, alors, Michel, tu es venu avec un machin qui fait du bruit. Alors, non, c'est pas vrai. Il est venu avec une tablette qui fait de la musique. Voilà, alors euh, en fait, c'est C'est une tablette, mais c'est une page web. C'est-à-dire qu'on a la même ah. chose sur un portable ou sur un ordinateur. Bon, mon ordinateur n'est pas connecté, il ne veut pas démarrer. Mais c'est une page web et donc c'est une application web. Donc c'est des... Mi-musique c'est des nouvelles Point technos, c'est des... Et des disons, mais moi, pulmonies. je suis du limousin, euh, pourquoi tu as appelé ça limousique, pour faire la musique du limousin ben, Parce que je suis limousin, et puis parce que le limousin a une forte histoire, c'est là que s'est créée la polyphonie, en fait. Non. Voilà, si, tout à fait, oui. C'est-à-dire un... qu'au début, il y avait que oh, de la beaucoup. mélodie, Après, il y avait deux mélodies qui suivaient, puis t'as la mélodie, le, le chant, c'est séparé de l'harmonie, et c'est à Limoges que tout, ça a, que tout ça a commencé, a été écrit, et voilà. Et le, et le limousin aussi, euh, comme prérogative, ce les, sont les troubadours qui les premiers... Ah oui, oui, oui, oui d'accord. Les, les premiers, les troubadours, ont... On, on, on, fait, on, on fait, fait ça on fait les premières chansons en langage vernaculaire c'est-à-dire en autre chose que du latin donc la musique pop est née au li dans le Limousin aussi quoi ah ben bah, d'accord qu bah. c'était que du latin des boom et tout le, tout le bazar et ils ont commencé à faire le les, rigolo, les, chansons, galantes, les chansons galantes etc les joutes galantes et, dans bah, Limousin. dans Limousin. donc et, alors donc euh, ce petit logiciel en fait pourquoi je suis à, pourquoi je suis à l'Udovia oui c'est parce qu'en fait le, le un des publics les, les, les plus concernés par ce logiciel ça va être les enseignants c'est-à-dire que les enseignants, les profs des écoles, dans les maternelles, ils sont obligés d'animer euh, des séances de musique, oui. mais ils ne sont pas musiciens. D'où le problème, c'est qu'un coup, ils vont partir sur un do, un coup sur un ré, ils ne vont pas pouvoir accompagner, ils n'ont pas de base harmonique. Oui. Donc, une musique, qu'est-ce que ça fait C'est basé sur l'harmonie classique, c'est-à-dire l'histoire de la musique depuis mille ans. Oui. Voilà, c'est à dire. Euh, Milan. Milan. ça a servi. Ce, ce principe de la musique, c'est ce qui a servi à Bach, à Beethoven et à la musique savante jusqu'à la fin du, du, du 19e siècle. Et ensuite, ce principe-là a été repris par les Noirs américains pour faire le blues, le rock et toute la musique populaire. Voilà. D'accord. Donc, le principe, c'est qu'on a ces neuf touches-là qui représentent des accords, qui sont les accords utilisés en musique. Ça. Voilà, ça, voilà. Alors. On n'a pas besoin de solfège pour faire une chanson, on a juste besoin de savoir quel, quels accords on utilise. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs. Donc on va prendre un accord. Chaque fois que j'appuie sur une de ces notes-là, ça va reparamétrer l'ensemble des autres notes. Donc là, j'appuie sur cet accord et automatiquement, ça va m'harmoniser sur cet accord-là. Je change d'accord et toutes mes touches ont changé sur ce nouvel accord. Tu peux, ouais. peux le faire Bien moi. sûr. Ouais. Parce que j'ai toujours été nul voilà. en musique, c'est toujours mon, mon rêve, je, joue, je garde pour moi l'interface. Et voilà, et ça sonne juste. Tout simplement. Ah, c'est génial. C'est rigolo. Plus, hein. ouais, ouais, et ouais. c'est hyper facile. Bah, alors, même moi j'y arrive. Alors on va on va on va faire une petite chanson. Ah, voilà. Faisons alors, une petite fais. chanson. Ah tu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et après on fait jaune, violet, rouge, bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vas-y. Ah oh, putain Alors jaune, alors tu fais en même temps que l'autre doigt. Ah. Violet, violet, ah, on reste sur cette note-là. Rouge et bleu. Allez, on y va, et moi je chante. Allez, jaune. Tous les garçons et les violets, filles de mon âge, bleu, rouge, se <rire> prenne. Non, et de par Et bleu, et bleu, et bleu. Et bleu, et bleu. bleu. Euh, et on recommence. Tous les garçons et les filles de mon âge, ça veut bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux, etc. etc. Oh non, de Dieu et voilà, et c'est le seul outil. C'est le seul outil. Donc en, en informatique musicale, on peut faire de la création, euh, faire des super sons, créer, etc. On va pouvoir enregistrer des choses. Et c'est qui a fait un miracle Parce que moi, j'étais une bille totale. Ah, oui, jamais oui, réussi non. à faire col d'afflux, du mino code n'importe voilà. quoi. Donc jamais... n'importe qui, d'à peu près normalement constitué, arrive à faire euh, okay. pratiquement toutes les chansons Goldman, les Beatles, euh, le Roi d'Agobert. Euh, ça, c'est euh, ça depuis quand euh, Alors, il y a eu une première vie il y, y a quelques années, mais je ne pouvais pas éditer les partitions parce qu'il fallait que je réécrive les partitions avec mon code couleur. Ouais. Donc j'ai mis au point un petit convertisseur, je vais voir si ça… alors hop, ça c'est les, les petits aléas de l'informatique, voilà, on va dans les réglages et tout simplement dans les réglages on a ici un convertisseur, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir les accords de la chanson, on coche les accords de la chanson et le logiciel va nous donner automatiquement le code couleur, on valide. Et, et, et en fonction du code couleur, on va avoir automatiquement les accords qu'on va vouloir faire. Alors on peut moduler, on peut transposer, il y a tout un tas de... On peut régler, on est 128 instruments MIDI, donc on peut mettre un son violon, un son de guitare, un son d'orgue, ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème. Et avec un doigté tout simple, euh, on, on va pouvoir faire... Euh, euh, pratiquement tout le répertoire. Il suffit d'avoir les accords de la chanson, on va sur internet et sur euh, la boîte à chansons, sur Ultimate Guitar, on trouve les paroles et les accords et avec ça on va pouvoir s'accompagner euh, tout simplement. Euh, donc ça existe depuis quand Là, Alors, cette la version, la, la, la version la, que tu, la, tu la, présentes. Cette hein. version, elle est publiée depuis un mois et demi. Ouais. Voilà, c'est tout neuf. Hein. C'est tout neuf. Et donc euh, ben, mon problème, c'est d'évangéliser les gens et de. De, de, de faire connaître. De faire connaître, voilà. Et donc euh, donc notamment tout, tout le, le corps enseignant, parce que c'est un petit outil. Alors il y a une partie, il y a une partie totalement gratuite sur Internet, c'est ces quatre accords-là, ce qu'on appelle l'Anatole, Do la mineur, Fa sol, mais qu'on peut transposer la avec en... ces deux touches-là, qui vont déjà permettre de faire beaucoup beaucoup de chansons. Et puis après, en s'inscrivant. On va avoir l'outil complet gratuit pendant 10 minutes. Et après, si on veut vraiment l'utiliser sans être embêté par des coupures, ça coûte 14,99€ par an. Ça fait 1,25€ par mois. Donc, ça reste quand même assez raisonnable. D'accord. Donc, web, ça marche sur ordinateur, tablette, etc. Tablette, téléphone etc, portable, hein. on peut faire la même chose. Alors, on peut s'inscrire en ligne. Sur des vieux téléphones, on risque d'avoir un peu de latence. C'est-à-dire que si, quand on appuie, si on n'a pas le son instantanément, ouais. euh, ça va vieux être, téléphone. ça va être un peu plus compliqué à... Mais sur, euh, sur de l'iPad ou de l'iPhone ou sur de l'Android 7, ça marche très très bien. Et tu as testé en classe avec des jeunes ou pas ben, encore J'ai fait plein de démos, ouais. hein, j'ai fait plein de démos, j'ai fait un peu les, les salons, les foires musicales euh, vers Limoges. Donc euh, si vous voulez des infos, c'est limousique.com. Hein, il y a voilà, toutes tout les infos, fait, ouais. on peut te voilà. contacter, on peut faire ça en ligne, on peut voilà, tester. Voilà, j'ai le limousique. Alors euh, surtout YouTube, YouTube, il y a toutes les vidéos, les tutoriels euh, pour voir un peu ce que ça fait et puis commencer à s'approprier. Prier le l'outil. Voilà. Et puis sinon, ben, je je suis fan moi. J'ai une médaille d'argent contre l'épine et je suis un, sélectionné. Deux, trois, quatre, cinq, six, un, deux, un deux, Je suis fan. Excuse-moi, ah. j'ai mon côté gamin. Je veux pas. Et tant qu'on met le nez dedans, forcément après. Ah, C'est vachement voilà. bien. Ouais. Alors après, on a on les accords de 7e. Je change d'accord. Les gens ils s'arrêtent pour regarder. Voilà. Ah, veux... Donc il faut s'approprier, il, il, voilà, il y a juste une petite un petit passerelle à faire entre connect... savoir que l'outil existe, s'y si intéresser, on peut faire ça chez soi grâce aux tutoriels qui sont, sur, euh, qui sont en fait sur YouTube, et puis après on va pouvoir dans sa classe, euh, bah, faire on écrit sur les murs, euh, faire toutes les chansons à la mode, <rire> Alors, donc là on a les 128 instruments midi, euh, donc on va sélectionner par exemple, je pas mes lunettes, mais euh, D'accord, tu peux enregistrer tes pistes ou... Alors pour l'instant on ne peut pas enregistrer, là on est en train de travailler sur le justement, le, pour les gens qui sont inscrits, ils vont pouvoir mémoriser leurs réglages, c'est-à-dire pour la chanson, ouais. ils vont choisir les accords, ils vont choisir les sons pour les fondamentales, pour les basses, etc. Non, mais il, y la pouvoir, et tout, il y a une boîte à rythme, ils vont pouvoir transposer et avec ce petit outil, ils vont rentrer là-dedans et ils vont rentrer leurs réglages. Bon, voilà. Et donc ils retrouveront leurs réglages. Euh, et là, quand on enregistre une séquence, tu m'as dit qu'on ne peut pas l'enregistrer. Voilà. Et alors, donc, ça sera une des, une des étapes suivantes euh, de pouvoir s'enregistrer. Alors aujourd'hui, si on veut s'enregistrer, il y a des outils qui existent sur internet, genre OBS. Après, euh, bah, c'est comme un piano, euh, au début un piano pour l'enregistrer. C'est ah, euh, sur le site web. Voilà, c'est bon, on va, on va retaper là. Allez, voilà, ouais, ah, ça, pour montrer l'interface web. Voilà. Donc l'interface web. Eh ben, merci Michel donc, euh, bah, Moi, je suis déjà connecté, donc sinon, il y a une petite fenêtre pour se connecter. Et sinon, bah, voilà, le logiciel se lance. C'est-à-dire qu'il va se retélécharger à chaque fois. Il y en a pour 10-15 secondes et puis il va démarrer. On va pouvoir jouer, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt, merci. À Limoges, peut-être qu'on va se retrouver. Euh, peut-être à Poitiers. Il y a, il y a le salon C2E, C2E à Poitiers aussi au niveau de l'éducation nationale. En octobre euh, début, début octobre. Voilà Du, ah, du, au, du 2, au 6 moi, ou 7. Moi, j'y suis le 4. Voilà. Bon, eh ben, on Mais se retrouve là-bas. Là bah, je referai un petit coup de ça. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci. Bah, au 4 octobre. Voilà. Au revoir.